Ce qui est important, c'est de se focaliser déjà un peu sur les, les personnes qu'on a quoi, dans le groupe. Euh, voilà le niveau, le niveau technique, le niveau physique des gens. Euh, voilà, s'ils ont déjà de l'expérience en, en montagne, s'ils ont déjà mis des pots de phoque. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, ouais. euh, le nombre de personnes qu'on aura à gérer. Là, je, vais choisir, euh, je vais choisir déjà un objectif à leur portée en termes de, de dénivelé et de, et de descente hein, parce qu'il faut qu'ils soient capables quand même de, de descendre la, la pente que je leur propose. Et à partir de là, eh ben, je fais un petit, euh, un petit scan météo du massif euh, pour savoir dans quel coin euh, les conditions sont les plus... en termes de sécurité déjà, euh, où on s'expose le moins et puis euh, où on va essayer de trouver de la bonne neige, c'est quand même le but c'est d'aller faire de la bonne neige. Quoi. Donc euh, sur la météo, euh, voilà c'est vrai qu'on est euh, dans un coin où il y a, il y a pas mal de microclimat, euh, donc euh, ça c'est important de faire un petit scan du massif. Euh, c'est vrai qu'à 20-30 km avec les, les effets locaux, c'est euh, tout le temps un peu différent. Donc euh, voilà, appeler un peu les collègues, regarder. Euh, là où on, peut, où on peut faire du bon ski, à quel endroit. Et une fois qu'on a, qu a défini ce, ce, ce périmètre, entre guillemets, euh, et ben là, on regarde euh, donc évidemment le, le BRA, voilà, le bulletin de risque d'avalanche euh, Donc savoir dans quelle pente c'est le plus exposé, euh, quelle orientation. Pour gérer l'horaire, surtout en ce moment, on est au printemps, donc la, la gestion, c'est surtout l'horaire hein, qui est importante et le, et le niveau de rejet évidemment. Et puis, euh, et puis après, un, un zoom plus, plus important, vraiment sur, une fois qu'on a défini la pente, l'orientation, le lieu, euh, voilà vraiment aller sur la carte, regarder les pentes, euh, avoir plusieurs, plusieurs itinéraires potentiels, euh, voilà là où on peut monter. Idéalement, on essaye de monter le plus en sécurité possible. À la descente aussi, mais on, on peut prendre un peu plus de marge à la descente, entre guillemets. Ok, donc sur l'itinéraire, donc on, on vise le, le sommet du petit galubier ouest. Euh, départ depuis euh, le monument Henri -des granges Donc on voit que la, la pente concernée, là, c'est une pente nord-est. Euh, voilà, qui est. Donc le, le fait que ce soit coloré en jaune, là, c'est qu'on est, qu est au-delà des 30 degrés. Hein, donc là. La limite. Euh, on voit par contre qu'on a la possibilité d'éviter les pentes euh, les plus raides hein, en passant par, euh, par l'arête la euh, la sud-est voilà, qui est blanche, hein, qui n'est pas colorée et qui nous amène jusqu'au sommet. Et puis là éventuellement on peut choisir euh, selon la, euh, les conditions de descendre dans la, dans la pente qui est plus raide ou, ou de faire un aller-retour. Euh, en sécurité sur ce sur cette et ben demain euh, voilà on est au mois de mai fin mai il fait très chaud c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de neige il fait très chaud l'iso est à quasiment 4000 mètres euh, l'avantage c'est qu'on a une nuit qui est claire apparemment donc on peut escompter un petit peu de rejet sachant qu'il sera vraiment ponctuel et, et de peu de durée quoi donc partir le, le plus haut possible et tôt et, euh, et sur l'orientation, c'est sûr que si on prend un versant est, nord-est, est, est nord-est, c'est le premier qui va dégeler, hein, puisque c'est à cette époque, le soleil, il tape nord-est en premier et, et il est tout de suite très haut, très tôt. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut gérer aussi un petit peu avec l'orientation.